Yeah, what's up everybody? Hi, hey, I'm Expliquez-moi, quel est l'intérêt de faire tout ça Tout ça, tout ça, le mec il se prend pour une araignée, il, Spiderman, il saute en l'air, il vient, tu, tu viens pour faire du sport ou pour d'exploser devant les gens. Non, expliquez-moi, je, je, je comprends pas, je comprends pas. L'être humain, quand tu, tu, tu lui fais découvrir quelque chose, il a une capacité d'aller abuser de la chose qu'il a connue. Tu à la, ma... la salle de sport, il y a des machines. Tu prends les machines, tu te muscles, tu rentres chez toi. Quel est le problème avec le sol Tu viens fracasser le sol alors que tu as rien fait. explique-moi le concept de venir à la salle pour utiliser le sol. Il y a un sol partout. Regarde l'autoroute par exemple. Le sol, il est plat. Va faire ça là-bas. C'est quoi le but C'est quoi le but C'est de créer un séisme. Que tu sois l'épicentre. Non, expliquez-moi, il y a des gens, quand ils ont un peu de, de, de, de, de muscles, ça y est, ils se sont poussés des muscles encore plus.